Super, vraiment génial, je me, suis, je me suis éclatée, mais en même temps, je me suis posée, je me suis posée les bonnes questions et, euh, et je me suis retrouvée avec moi-même pour mieux, du coup, aider les autres. Voilà, je suis manager et donc, du coup, je sais que ça va, ça va m'aider. Ah oui, vraiment à toutes mes attentes, c'est ce que je disais, c'est de pouvoir décortiquer les situations, trouver les réponses en moi. Et ça m'a confirmé que euh, la réponse, allait en moi, et mon ennemi, c'est moi. Ouais, avec, euh, voilà, avec ma meilleure amie, on a échangé, on n'a pas du tout hésité. On s'est dit, il faut prendre l'avion, il faut aller la rencontrer. On a, vu, donc on a pris l'avion de Paris, on a débarqué à Casablanca, on est arrivé vendredi soir, on repart tout à l'heure. Et on est très motivés parce que... Euh, euh, on arrive à des moments de notre vie où voilà, on a besoin d'un coach qui nous accompagne pour aller de l'avant. Euh, et euh, l'avantage d'une Nahed, c'est qu'en regardant ces, ces vidéos, tout de suite on se, sent, on se sent motivé et surtout on se retrouve dans pas mal de, de situations qu'elle évoque. Et au-delà de ça, euh, je, suis issue, euh, voilà, je, je suis née en France mais je suis aussi marocaine et donc j'ai la double culture et euh, je me suis vraiment retrouvée chez mered sur ce côté. Voilà, c'est la double culture et je me suis dit, oui, elle en vaut la peine, j'en vaut la peine, je prends l'avion hein, et je viens. Mm -hmm. Les moments les plus marquants seraient mes expériences à moi, la façon dont je les visualise ou dont j'en parle. Mais ce qui a été vraiment le plus marquant, c'est la, la résonance que j'ai ressentie et la façon dont j'ai absorbé euh, les, les émotions chez les autres et les cas des autres. Mm -hmm le moment le plus fort pour moi, ça a été euh, le deuil. Euh, pourquoi le deuil Parce que euh, c'est de pouvoir identifier toutes les étapes qui sont liées au deuil, euh, de pouvoir les situer donc, entre, et de faire la différence entre la colère, la tristesse, l'acceptation euh, et le fait qu'il n'y a pas un ordre qui soit prédéterminé et que les, les uns et les autres peuvent s'enchaîner et revenir euh, dans un ordre différent. Et euh, Le cas du deuil est, euh, est vraiment exceptionnel parce qu'il va pouvoir illustrer euh, tous les cas de figure. Donc ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Mehid, s'il te plaît, continue, tu m'inspires et je continuerai à venir te voir. Et surtout, si tu viens sur Paris, je serai là.